Là, à Amaro Cazenave, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui eh ben, Vous allez rire Marie hein oui. On va encore parler d'argent aujourd'hui. <rire> hein, il y a 15 jours, c'était le radiodon et puis ben, aujourd'hui, on reçoit au bol euh, dans le lab. Euh, je crois que j'ai jamais autant parlé d'argent euh, qu'en étant bénévole à RCF. <rire> en même temps, euh, comme on dit, bah, c'est le nerf de la guerre et euh, notre président il nous l'a dit, hein, nous sommes en guerre. Et c'est vrai Marie, hein, la crise du Covid a laissé bien seuls les paniers de quête. Je pense que les paniers de quête en ce moment, ils doivent se sentir aussi seuls au moins que le panier de basket de mon collège quand c'était moi qui avais le ballon. Quoi. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas au bol, c'est un peu l'équivalent de Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, sauf que là, ça serait un peu euh, Cauchemar en sacristie. Moi, franchement, le jour où cette émission elle, existe, j'en loue pas une seule, surtout si c'est avec Philippe Etchebest. En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir une paroisse. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps. Et oui, c'est ça la paroisse. Une passion qui prend aux tripes, mais souvent une mauvaise gestion ou la crise prennent le pas sur la foi et c'est la clé sous la porte. Et là vous avez Philippe Etchebest qui rentre dans la sacristie. Non mais qu'est-ce que c'est que ce panier de quête, euh, Marie-Claire Vous croyez vraiment que les gens ils vont donner avec ça ben, Je sais pas, on a toujours fait comme ça, personne ne s'est jamais plaint. Il faut faire quoi En acheter une, en panier, un panier de quête en, en, en sapin bio produit en France euh, mais non, euh, écoutez, si vous continuez comme ça, Méricard, je vous préviens, Moi, l'émission, j'affiche les témoins de Jéhovah. Hein. Non, non, Philippe, restez, hein, mais euh, nous, on fait quoi alors bah, Vous allez commencer par euh, prendre la carte bleue. Hein. Et là, vous auriez Philippe Hedcheveste face caméra qui dirait, euh, en permettant aux paroissiens de régler euh, avec la carte bleue, on va faire passer le don de 2 à 2 000 euros. Ouais, carrément, je ne sais pas si vous êtes sûr de vos chiffres, hein, Marou. Non, je ne non, euh, non, suis pas sûr, bon, ça faudra voir avec notre invité. Hein, mais j'avoue que plusieurs fois, moi, je me suis retrouvé euh, un peu perdu face au panier, euh, sachant pertinemment que mes derniers euros en liquide il était resté à la boulangerie. Il hein. mmh. euh, faut dire que, je ne sais pas pour vous, mais moi, l'argent liquide c'est vraiment une, une ressource de survie. Je l'utilise seulement en cas de dernier recours. Tu dois prendre le bus, évidemment tu n'as pas de ticket, le bus a démarré. Bah, si tu n'as pas d'argent liquide, tu risques l'amende. D'ailleurs, euh, c'est marrant, hein, le gars qui te colle une amende, lui il a toujours un terminal de carte bleue, alors que celui qui te vend un ticket, bah, il ne prend que du liquide. Bon, tout ça pour dire, l'argent liquide, c'est devenu une exception en cas de danger, de vie ou de mort presque. Mais euh, à la messe, franchement, moi, je préférais vraiment payer en carte bleue. Hein. Au moins, euh, en plus, les gens, ils verraient que je paye parce que moi, j'utilise l'appli La Quête. Et franchement, je sens bien euh, au moment de l'offertoire, des regards sournois euh, se tourner euh, autour de moi. Déjà, quand tu sors ton téléphone au milieu de la messe, ça fait un peu genre, excusez-moi, hein, mais je préférais la messe en streaming. Et puis, quand le panier te passe sous le nez et que tu ne donnes pas, bah, tu es sûr que personne ne te dit bonjour à la fin de la messe. Moi, je vous avoue, hein, je tape doucement dans le panier pour faire genre, j'ai mis une pièce, comme ça au moins, voilà, tout le monde est content. Mais en vrai, avec l'appli La Quête, bah, euh, moi, je donne plus que si je donnais euh, des pièces. Hein. Et puis, euh, en plus, comme vous pouvez choisir la paroisse dans laquelle vous donnez, bah, si l'Omélie n'était pas terrible, bah, hop, moi, je donne ailleurs. Non. Non, mais, non, mais ça va, je présente. <rire> mais j'avoue, je comprends pas pourquoi on garde encore euh, des paniers de quêtes. Hein. C'est sûrement pour le folklore, vous allez me dire, hein, histoire que les gens pas, euh, qui viennent pour la première fois à la messe ne repartent pas déçus et ils lâchent pas une mauvaise note sur euh, TripAdvisor. Messe sympa, près de chaleureux. Mais énorme déception au moment de l'offertoire, il manquait les paniers de quête. quoi. Honnêtement, je serais pape, bah, je pense que je rendrai l'appli la quête obligatoire. Mais malheureusement, c'est pas demain la veille. Merci à Amaru. Bah, on ne sait pas, on peut peut-être euh, soumettre euh, l'idée au pape François.